Salut c'est Marie, comment ça va aujourd'hui Ben moi ça va bien, j'espère que toi aussi qui m'écoute tu vas très bien. Pour commencer aujourd'hui on va parler de la notion de coaching et d'accompagnement, également de la confiance client-thérapeute et également du pourquoi. Alors premièrement, donc à toi qui es venu ici, donc si tu es venu ici me voir... Et euh, si aujourd'hui on travaille ensemble, c'est qu'il y a une raison à cela. C'est parce que je t'ai contacté ou tu m'as contacté, on a discuté, on a vu que tu avais un besoin, que tu avais des objectifs à atteindre, que tu étais dans une situation qui ne te convenait plus et que tu avais besoin de passer à l'action. Sauf que passer à l'action pour toi, tu difficile, tu ne savais pas comment t'y prendre et qu'aujourd'hui tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à y arriver à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, si tu as décidé de passer à l'action et de faire cet accompagnement avec moi, c'est parce que tu sais qu'il t'est pas possible pour toi d'y arriver seul, alors tu as fait appel à moi et en l'occurrence, nous allons faire ce travail ensemble. Donc, le coaching consiste à aider le client à atteindre ses objectifs et pourquoi atteindre ses objectifs Parce que la situation dans laquelle ce client est ne lui convient plus et ça ne, le, ne lui permet pas d'être en totale fusion avec lui-même, avec ses énergies, avec son corps, puisque tu vas le découvrir dans tout ce que je te dirai lors de cet accompagnement, qu'il est très important d'être en alignement avec soi-même aujourd'hui pour pouvoir avancer et réussir dans la vie. Donc la notion de coaching, c'est ça, c'est un client, quelqu'un qui a besoin d'atteindre des objectifs, qui n'est pas capable de les atteindre seul et qui a besoin d'une trame, d'une aide pour pouvoir l'aider à y arriver. Aujourd'hui, ce que je te dirais, c'est que dans un deuxième temps, de ne pas oublier qu'entre un coach et un thérapeute, tout ce qui se dit reste confidentiel 100% que rien ne doit sortir ni d'un côté ni de l'autre, que tout le contenu que je vais t'envoyer est strictement confidentiel, que ce soit sous forme de vidéo, sous forme de PDF ou que ce soit euh, par écrit ou par oral, tout ce que je te dirai, tout ce qu'on se dira entre nous restera entre nous. Il s'agit de la notion de confiance, donc c'est confiance 100%, les tarifs, le prix, tout ce qui est euh, euh, dit entre nous reste totalement confidentiel. Et il euh, faut savoir que si ce que tu fais aujourd'hui, euh, le prix de ton accompagnement et le fait de payer cet accompagnement aujourd'hui te permettra d'arriver à atteindre tes objectifs parce qu'il faut savoir que lorsque l'on paye, on devient soudain plus performant. On a envie de passer à l'action parce qu'on sait que euh, ce pourquoi on a payé, eh bien, il faut agir, il faut passer à l'action. Et donc, c'est très important aujourd'hui pour toi de savoir que le fait de payer te motive et te donne de l'énergie et de la force pour avancer. Mis à part le fait de payer, il y a aussi quelque chose et c'est un troisième point qui te permet d'être totalement motivé et ça, c'est ton pourquoi. Tu as dû découvrir ton pourquoi, ta ra la raison de, pour laquelle tu souhaites faire cet accompagnement c'est une raison profonde qui correspond à chacun donc euh, à chaque client correspond un pourquoi et tu as dû découvrir le tien lors de la session d'accompagnement euh, de 30 minutes euh, que l'on a pu faire ensemble lorsque je t'ai demandé quelle était ta situation quels sont tes objectifs donc aujourd'hui tu sais exactement où tu veux aller ce que tu veux atteindre comme objectif et je vais te donner les clés pour pouvoir y accéder grâce à cet accompagnement que l'on fera ensemble. Chacun a un accompagnement d'une durée déterminée en fonction des objectifs qu'il a à atteindre et bien sûr un prix qui va avec en fonction d'un accompagnement qui est euh, personnalisé. Et je te dirai aujourd'hui, euh, grâce à cette vidéo, si tu as tout compris et si tu es partant et si c'est ok pour toi, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es partant, donc, euh, mais si tu es partant à 200%, 500%, 1000%, c'est parfait pour moi. Donc voilà, je te dis bienvenue, bienvenue pour cet accompagnement et euh, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye